Queens est un jeu de pose de tuiles et de collection pour 2 à 4 joueurs. A son tour, le joueur peut prendre une à trois fleurs sous condition ou placer ses fleurs en réserve sur un champ. Le pion est déplacé d'autant de cases que de fleurs prises. Un champ peut être rempli avec des fleurs ou des ruches, mais il ne doit pas rester de vide. Le joueur gagne des points pour chaque groupe de couleurs d'au moins 2 fleurs. A la fin de la partie, les abeilles autour des ruches Donne aussi des points.